Zombies, Salutations, je suis You, le strength des humains. Le strength au nom du paradis, pourquoi penses-tu pouvoir entrer ici Je suis euh, important « Important, personne ne peut simplement nous adresser la parole, surtout pas un prince, quoi que ce soit. Reviens quand tu seras au moins une sorte de prin... prince, oui, c'est ce que je suis. Je me suis mal exprimé. »« Un prince mmh. Intéressant, je veux dire que tu as effectivement ce collier. Que pouvons-nous que pouvons faire pour toi ?»« Je cherche des informations sur les événements tragiques du passé. » Oh, la grande tragédie de notre peuple Tout le monde devrait savoir, devrait savoir à leur sujet pour que cela ne se reproduise plus. Le chef des Gobelgues avant moi a construit un sanctuaire commémorant la, le plus grand héros et méchant de cet événement. Où puis-je trouver ce monument Sur une colline à l'est, surplombant le grand océan, cependant sa porte officielle dispose d'un mécanisme qui ne s'ouvre que pendant les premières heures de la journée. De plus, les événements sont décrits dans une langue ancienne. Tu auras besoin de ce rouleau de traduction. Je vous serai éternellement reconnaissant. Tout pour un prince. Ok, donc en fait, euh, le problème qu'on a rencontré, c'était un bug. Voilà, tout simplement. Parce que quand j'ai relancé le jeu, là, ça fait un moment, hein, depuis cet été, je n'étais pas revenue dessus. Euh, donc pour le let's play, c'est l'épisode numéro 13. Et euh, on avait rencontré euh, dans l'épisode 12 euh, le problème de. Euh, ben, tout simplement, quand je voulais lui parler, ça ne marchait pas. Qu'est-ce qu'il y a Ouh Ouh, pardon. Oula, là, oula, là, oula, là, Ils attaquent le roi. Et euh, donc ça ne marchait pas. Oula, mais ils sont venus en masse Et le problème étant que. Et euh, eh ben.. Euh, tout simplement. Quand je lui parlais, je ne pouvais pas lui donner le collier. Et là, en rallumant le jeu euh, tout simplement des corocos, ben ça a fonctionné. Donc c'était un petit bug. Moi, enfin, ce qui m'inquiète, c'est qu'ils vont tuer le roi. Oula, c'est passé, euh, c'est passé chez nos amis, Vu qu'ils ont tué le roi, ils ont pris possession du village. Vache C'est pas du tout nos potes maintenant. Heureusement qu'on a rendu le collier. Oh, il y a une orbe, orbe là-bas. Euh, moi, il faut que je me barre de là, sinon je vais mourir. En fait. Ouais, c'est passé aux mains là. C'est plus au gobel du haut, les pauvres. Alors, euh, je suis partie par, par où pour fuir et que je voyais une orbe. Ah, mais pourtant, il y a un dindon qui vient... Ils viennent récupérer leur, euh, leur village, peut-être. On va regarder. Ce serait bien qu'ils récupèrent leur village, quand même, les pauvres. Euh... Ah, il a l'air de faire mal, hein. Aïe, mais je t'ai rien fait, moi, l'un des merdes vous Ah, il est mort, lui. Donc, on va aller récupérer les affaires, comme d'habitude. Brevet de marchand, du bois, de la pierre, ok et là-haut, à deux, j'ai peur qu'ils s'en sortent pas. Oh Ça fait mal, ça fait mal, il faut mal, il faut mal. Je peut-être les laisser se démerder, hein. Je vais pas dire, mais... Ils vont pas gagner, ils sont que deux Deux dindons contre trois Il euh... seul même. On va ramasser ouais, le dindon c'était sûr hein, qu'il n'allait pas tout seul le pauvre vieux contre Ah, ils ont repris leur, euh, Cool, Ils ont repris leur, euh, leur village en fait. Pas de problème alors. Brevet de ramasseur. Mais écoutez, on va tout, euh, on va tout prendre. Eh ben, un peu d'événements, un peu de temps. On sait qu'il y a un autre mort ici. Brevet. L'argile, le tissu, ok. Est-ce qu'il y a d'autres morts euh, un petit peu plus haut Oui, ici. Brevet gardien, pierre de Dieu, fer. Il y a d'autres morts, je pense pas. On va faire le tour pour garder. Je pense pas qu'il y ait d'autres morts. Ils ont peut-être fui. Comme ça je vais pouvoir voir où est ma... Où j'ai vu la... la pierre tout à l'heure la L'orbe Là il n'y a pas bon, Ils ont repris leur territoire C'est magnifique Il ah, est un petit peu blessé dans trois quand même Ici il y a encore des choses à glouter. Oh. Essence de Gobelie. Euh, pas d'autres morts apparemment dans les parages. Alors ce qui m'embête, c'est cette torbe là. Je suis partie par où pour, euh... Alors, ici en bas. Je vais regarder. Ici, je vais tomber. Donc j'étais parti par là. Il me semblait bien avoir vu hein. une euh, hop ah. On a plein d'énigmes aussi à résoudre. Euh... Celle qu'on avait vue dans les ah oui elle est là elle est là bas. Hein. Ok donc. Donc, j'ai exploré tout ça. Et puis, euh, une fois que j'aurai un petit peu avancé au niveau exploration, ben, je vous récupère. Je pense que c'est le plus simple. Parce que là, j'ai pas mal tourné et viré pour essayer de trouver l'orbe. Et euh, je sais qu'on a aussi. Euh, Il faut des plumes de puff là aussi. Et on a le troisième ornement à trouver aussi. Donc, euh, je vous retrouve après ça. Ok. Donc, deux orbes sur cinq. Alors, jetons un œil dans le coin. Alors, le troisième or ornement près d'une gro grande grotte en tournant à droite dans la quand la grande vallée est en vue. Alors là, ça va faire tourner un petit moment. Apporte euh, à Porta grobe, il nous manque trois orbes. Explore l'emplacement du monument. Voilà. Alors, réunion froide. Export le point culminant décrit par Brigny et Rexpire. Euh, la recherche, enquête sur les événements. Et <coughs> l'entrée officielle du sanctuaire n'est ouverte qu'aux premières heures de la journée. Donc ça on va la.. Je, je, je vais la sortir, je pense. Euh, objectif. On va aller... Qu'est-ce qui demande Inf Influence le village des litters avec la connaissance de la préservation. Celle-là. Ça, c'est fini. Celle-là, elle n'est pas faite. Hein. Les effrayants croqueurs sont certainement les espèces les plus difficiles. Ouais, mais le problème, c'est que si je me mets à les croqueurs, je vais perdre les... Les litters sont un peu plus simples, mais organisé. Ne souciez pas beaucoup des événements autour de la gaffe, mais lors de leur ancien roi aurait pu s'en soucier. Les détails de l'implication de Litter sont est enterrés avec son roi. Mais pour t'y rendre, tu auras besoin des conseils d'un chef. On dit que l'ancien roi drogue possédait de nombreuses techniques secrètes qui ont permis aux Litter de prospérer. Trouve la tombe pour être le meilleur moyen de commencer tes recherches. On peut faire ça. Euh... Tout le reste on, on est là pour le procès du guerrier. Les croqueurs n'est pas mis avec. Euh, l'entrée officielle la recherche enquête sur les événements on va faire ça ok bon c'est bien on a trouvé une maintenant il faut que je redescende sans tomber alors J'ai des bas. Waouh, ça fait mal, mais j'ai sauté. Là, on est chic On est chez les euh, littères. Alors, les littères, ils aiment les eaux. Non, ils n'aiment pas les eaux. Pourtant, ça monte. Euh, vert poli des œufs. Est-ce que le bois. Ouais, le bois ça monte hein. on va le remettre non ça monte pas le bois ça je veux le laisser Alors, les os ça c'est sûr ils aiment ça ok déjà on va faire ça ensuite ils aiment le verre poli est-ce qu'ils aiment le faire tendre oui bah écoute ok donc on n'est plus style avec les euh, les cerfs et les euh, les crocos. Euh, à savoir que bon, après qu'est-ce qu'ils aiment le vert poli Toujours hostile hein et vous êtes gourmand quand même. Hein on est neutre comme ça ils nous attaqueront plus alors non c'est bon on est on, on est copains façon de parler hein. on est des connaissances c'est C'est l'énigme qu'on avait vue et que j'ai pas réussi à résoudre d'ailleurs. Euh, je dit qu'on y reviendrait, j'avais mis un point d'intérêt dessus. Ici il n'y a rien. Non. Pourtant, il me semblait sur la porte que c'était un soleil avec la demi-lune. Mais bon. Ah oui, mais ça peut être activé qu'à un certain moment de la journée. Ici on a quoi donc l'éditeur ok ils ont besoin d'aliments mais influent c'est bien l'éditeur ici parce que je ne je les mélange un peu tout ça vrai dire maintenant On a quoi l'éditeur? On va y aller. J'ai pas de kit de voyage. allez là. On va aller essayer de leur donner. Est-ce que j'ai un plan? Ils veulent un plan de je sais pas quoi là. J'espère qu'on est pas émis. L'éditeur, c'est les crapauds influence au village Littars, mais la connaissance de la alors c'est pas assez marqué là euh... hop, hop, hop. objectif influence avec la connaissance de la préservation ok est ce que j'ai sa idée en possession alors je crois qu'il fallait que je la fasse ça c'est quoi Infusion de puissance, mélange énergisant, plan d'efficacité, traité de paix, connaissance et la préservation d'idées. Ben, je peux le faire. Ah voilà. Et on va leur donner ça. Donc là je dois leur mettre connaissance la conservation qui hein ouais. est ouais ça a marché je ne sais pas Va le tuer pour moi je ranger, mais... voilà Alors, je vais plus rien non Et pourtant j'ai donné le, le plan d'efficacité on verra on va aller au point jaune à côté apparemment j'espère que je vais pas être trop en territoire ennemi ça paraissait à côté en fait je savais pas hein. C'est rive droite en plus. J'espère ne pas arriver chez les, les crocos, les croqueurs. Sinon je suis morte. quelqu'un est passé par là je sais pas où je vais mais j'y vais hein. je vais au point jaune hein. je ne sais pas chez qui je suis pas du tout à côté hein. ça peut me permettre de, de trouver des orbes en me baladant comme ça <t 'en> Et du loot. Non, on y était déjà venu pour l'énigme de l'arbre. C'est des copains ou c'est pas des copains On va vite le voir. C'est le meuf crunch. c'est les crapauds. Ah, c'était là qu'il fallait que je donne le, la connaissance de la machin-truc. Hein. Si tu recherches de mode marchandise, alors. Euh... Où oh, je l'ai mis... Là, ici. Et tu vas me donner... Intéressant, je n'ai jamais rien vu de pareil. Reviens vers moi si tu en trouves plus. Nouvelle conception de l'île. Tu as introduit la connaissance de la préservation sur Albamar. Cette connaissance et ses variantes commencent à circuler sur l'île à travers les groupes de marchands. Les villages avec cette influence dans leur inventaire commenceront à stocker des ressources et des munitions le long des maisons du village. Okay. Rassemble du drolica dans les nouvelles boîtes. Wow. Alors c'est quoi la quête? Euh, objectif. Alors. On dit que l'ancien roi drôle possédait de nombreuses techniques secrètes qui ont permis aux liteurs de prospérer. Trouver la tombe pour être, être au moyen un Je vais enlever l'autre quête. Celle-là. Là. Hop. Là, se, se concentrer sur celle-là. Il faut que je reparte... Vers là-bas. Oh, J'ai des... J'ai des checkpoints partout, hein, de mémoire. Hein, la vache. Hein. Salut. Bonjour, monsieur le roi. Tu me fais perdre mon temps et le tien d'ailleurs aussi. Je vais avoir besoin d'un peu plus de temps. Okay, pourquoi ça Rassemble du drôlicat. Hein du drolica. On ne dit absolument pas où le trouver. Hein. Restante du Drolika dans les nouvelles boîtes situées près de la maison du village apparu à travers le nouveau élément d'influence de la connaissance. 4 Drolika. Alors, les litters sont un peu pleins, ils ne se soucient pas beaucoup des événements autour de la gaffe. Mais le. L'un de leurs anciens rois aurait pu s'en soucier. Les détails et l'implication de est enterré avec ce roi. Mais pour tirer un tu auras besoin des conseils d'un chef. On dit que l'ancien roi drôle possède de nombreuses techniques secrètes qui ont permis aux liteurs de prospérer. Trouve la tombe pour être le meilleur moyen de commencer tes recherches. Et le drôle je vois pas du tout ce que c'est. Ça se complique. Du drôle je ne sais pas ce que c'est le drôle du cas je n'ai pas encore découvert cela Cherchant, en être c'est quoi, ça Ça, c'est pas du drôlicard. Crestal. Quand je vois pas ce qu'est le drôlicard. Il faut en fait, quand tu... Quand, tu donné, quand je vais donner au vendeur euh, le plan, là, une nouvelle fois, dans les 5 minutes, il faut que je trouve euh, du drôlicard dans le village. Ça va être chaud, hein. Eh, franchement, on si j'en ai encore. J'en ai plus qu'un. Donc là, je lui ai donné. C'est une blague Pas de boîte c'est le troisième que je lui donne quand même hein. c'est abusé annonce ben voilà ok on a les quatre j'en fallait les quatre ça met du temps quand même hein pour être honnête tain. Ça, fallait le savoir parce que ça y a rien qui dit, on hein. va profiter, hein, donc euh... tant qu'il y en a, on va les prendre. Ouais, ouais, ouais, je prends tout. l'aide parce que là franchement c'est le troisième hein, que je leur donne hein, ça a abusé quand même ah. on fait trois traités là quand même trois traités pour ça ah. Je veux bien qu'il faut résoudre des énigmes là. Mais c'est plus des énigmes là. Salut Mister Play. Comment tu vas Ouais, t'aurais pas trouvé comme moi quoi en fait. Hein, parce que là, t'as aucune explication qui est donnée euh, par rapport à ça. Ça va. Et toi Donc, effectivement, il faut donner le traité au vendeur et il faut taper des boîtes. fallait le savoir. Alors, tu l'as fait un miracle tout, tout droit, du tout puissant. Laisse-moi goûter. C'est vraiment... Hmm... D'accord. Un accord est un accord. Voici ce que tu dois faire pour accéder à la source de nos connaissances. Tu dois placer du drollica sur les socles de notre sanctuaire. Et très rapidement, tu n'auras plus d'énergie. Et nous verrons si le Tout-Puissant te donne accès à nos chemins. Puis à l'intérieur de l'ancienne grotte, trouve le trône et la connaissance du Tout-Puissant se présentera. Je vais essayer. Okay. Alors, attendez. Il est temps d'accélérer. Okay. accélérer quoi Attendez, je laisse passer la cinématique. Je laisse passer la belle cinématique et je reparle avec vous après. tête qu'est ce qui se passe Je suis les feux foulés Ah, alors il va y avoir des énigmes là donc les garçons je compte sur donc, voilà mais je vous tiendrai informé de la suite des événements c'est pas cassé ça pas cassé ah je me disais des flèches parce que là pour aller tout là-haut ça a l'air d'être compliqué les Berserkers, je les aime pas trop pour être honnête. Aïe Mais il m'a fait mal. Oh, ça va. il a fait mal. de rose des flèches j'aime pas trop l'arc hein. J'oublie complètement de me protéger en me parant quoi. Bon, C'est pas grave, on les a eu, ils sont mourus. Alors, des baies de rose, des flèches. X. est ce que j'ai un euh... non hein? non il hein? n'y a pas de, de, de cible ici pour ouvrir Il y a un, un truc. Ouais, ça te fait tourner. Une idée les garçons C'est pour vous faire participer, hein. Je vois pas de cible. sur la manette pour sauter ça. ça y est j'ai sauté applaudissement évidemment il y a des berceaux partout hein. ça en plus on est même pas sûr que c'est là hein je suis mort les deux me sont tombés dessus en même temps faut que j'arrive à, à avoir la tenue des euh, soit des comment on mettre ça des croqueurs soit la tenue des euh, des, des, des crocos soit la tenue des, des renards j'ai pas assez de défense j'ai la puissance en armes mais j'ai pas assez de défense au niveau de l'armure Rip, trop drôle ne te moque pas Steph Je te hais Allez un par un parce que sinon on sort pas Aïe Je suis très bourrine, donc j'ai pas tendance à me protéger Là c'était un gros défi D'autant que je ne le tape pas dessus même plus maintenant <rire> je les passe même plus maintenant c'est une horreur je vais bon allez, je vais manger mon burger king vient d'arriver bon à Steph. merci d'être passé de toute façon je pense que je vais en rester là du live sur euh, sur pin Donc, on verra pour passer ça euh, bah dans le prochain épisode. Voilà. En tout cas, merci à tous ceux qui étaient sur le live. Des gros bisous. Je vais en rester là. Et puis, euh, on reverra ça un petit peu plus tard. Je reviendrai dessus. Bisous tout le monde. Et à très vite. Bye bye.